Bonjour, bonjour, euh, bienvenue dans la playlist, euh, le secret des livres. Euh, ici, euh, je viens de lire un livre euh, qui s'appelle Total Detox euh, de Bernard Raquin. Euh, Bernard Raquin, c'est un psychanalyste, psychothérapeute et chercheur en psychothérapie et conférencier. Et donc, il a écrit euh, Total Detox. J'ai écrit un petit résumé que je vais vous lire ici euh, et on terminera la vidéo là-dessus. Donc, Bernard Raquin nous donne divers trucs et astuces naturels et à moindre coût pour détoxifier son corps de la tête aux pieds jusqu'aux confins de l'âme. En effet, il met en avant la manière moderne de s'alimenter comportant trop de sel, sucre, graisse, et nous explique la différence entre la nourriture morte et la nourriture vivante. Un paquet de biscuits industriels n'équivaut pas à un plat de salade fraîche avec quelques fruits, fromage ou charcuterie. Bernard Raquin ne leurre pas, son lecteur, et invite au plus grand esprit critique quant aux solutions qu'il nous propose. Par exemple, un végétalien peut avoir une espérance de vie réduite comparé à un mangeur de viande. Il met subtilement l'accent que nous ne sommes pas maîtres de la mort et que suivre ou non Total Detox ne rallongera pas notre espérance de vie. Cependant, son livre, très bien organisé et détaillé, nous offre la possibilité de devenir encore un peu plus responsable de notre santé, d'améliorer la santé de nos organes et de stabiliser nos esprits. Total Detox, vers plus de sérénité et de bien-être, c'est un livre à garder, dans sa cuisine ou dans sa salle de bain à tout instant voilà mes chers amis c'est le résumé que j'ai écrit du livre euh, moi il m'a quand même pas mal surpris parce que c'est vraiment un livre extrêmement détaillé euh, c'est un livre qui fait 280 pages euh, et dans les 280 pages il passe vraiment par tous les organes possibles, et inimaginables, il euh, y a une partie aussi euh, sur l'esprit. Hum, juste comme ça, hein, en sommaire, euh, on a votre nouveau territoire autonome, votre corps, ensuite l'huile et le sel pour vos organes, euh, là il y a vraiment tout, nettoyage du foie, nettoyage des reins, nettoyage du système digestif et du côlon, Nettoyage des intestins, nettoyage des narines, nettoyage de la bouche, de la langue, des dents, des yeux, des oreilles, des pieds, de la peau. Euh, bref, euh, notre terre nourricière et réparatrice. Il parle aussi de l'argile, il nous parle de l'eau, euh, il repasse par le corps avec euh, toutes sortes de solutions pour, euh, pour faire face au stress. Il parle aussi de massage et automassage, euh, de la tête, du visage, des yeux, de la nuque et du cou, des épaules et du dos, de la bouche, euh, la détente des lèvres, euh, la relaxation. Il nous parle aussi de magnétisme, euh, le massage contre la douleur, le magnétisme symbolique et le massage des chakras. Euh, et puis il nous passe par l'esprit euh, et dans l'esprit, il passe par la visualisation, la réparation d'une frustration, la modification des croyances, la guérison de la colère, l'acceptation du deuil. Et ensuite, il nous explique tout un chapitre sur les rêves et il nous donne enfin euh, des exercices spirituels à faire. Euh, guérir par la nature, guérir par les rituels, augmentation de la joie, renoncer à punir la vie, etc. etc. Et ensuite, euh, il invite à un discernement alimentaire. Euh, où il va rentrer dans des sujets comme, comme le jeûne ou euh, l'urine par exemple. Moi j'ai été bluffée par euh, le sujet euh, de l'urine, c'est comme ça qu'il termine le livre. Euh, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que dans son livre il demande de ne pas, de ne pas vraiment détailler ce qu'il y a dedans, mais plutôt d'inviter euh, le lecteur à acheter le livre ou bien alors... Euh, moi si vous avez envie de le lire euh, je peux vous l'envoyer si vous me payez les frais de livraison il n'y a pas de souci. Euh, et, euh, et voilà quoi euh, il est vraiment complet et je pense que euh, je vais pouvoir m'y mettre enfin avec diverses techniques il faut dire que euh, j'utilise déjà par exemple pour nettoyer le foie le jus de citron ça marche très bien euh, maintenant pour les personnes qui font de, de l'acide gastrique en quantité, il euh, vaut mieux pas utiliser le jus de citron, mais c'est un exemple comme ça. Enfin, j'ai déjà des techniques de purification du corps, etc. Euh, que j'ai appris comme ça sur le tas. Mais euh, ce livre-là, il donne vraiment euh, la totalité. Et en plus de ça, il nous explique qu'il a été faire un voyage ayurvédique et, et nous donne justement dans son livre énormément de techniques ayurvédiques. Euh, il ramènera toujours euh, son lecteur à voir euh, euh, un, médecin de, de, un médecin de santé pour justement voir si c'est applicable à, à, à la personne qui souhaite suivre ça ou pas. Euh, donc ça c'est quand même une mise en garde. Euh, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, et c'est toujours intéressant, effectivement, d'aller voir un professionnel de la santé pour savoir ce qu'il en pense. Euh, mais pour moi, ce livre-là, euh, il amène vraiment à plus d'indépendance au niveau de notre santé. Euh, et c'est pour ça que je trouve ce livre vraiment intéressant. Donc, si vous avez envie de devenir plus indépendant dans, dans votre santé et d'apprendre à guérir par vous-même, eh bien, euh, chers amis, je vous invite à le lire. Ciao, ciao!